Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Bani, votre consultante business. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après avoir disparu pendant un bon bout. Euh, vous savez les amis, parfois euh, le corps veut, mais euh, on n'en peut plus. <rire> Donc, euh, j'ai été un tout petit peu secouée. Et en même temps, comme vous le savez les amis, c'est bien beau d'investir. C'est bien beau d'avoir les gains sur Internet. Mais les amis ces gains-là, quoi. Ce n'est pas juste pour les réinvestir et les multiplier à chaque fois. Non, non, non. Il faut bien réaliser quelque chose. Donc, voilà, les amis, je me suis concentrée pour faire euh, mes projets hors Internet, bien entendu, grâce à beaucoup de business sur Internet, notamment p Tyrus qui m'ont permis de réaliser un de mes grands projets que vous allez découvrir très bientôt, les amis. Et maintenant, permettez-moi de revenir vers vous, mes très chers amis, avec un nouveau business, certainement vous en avez entendu parler. Beaucoup m'ont demandé, mais madame, vous avez entendu parler, vous ne faites pas. Mais comme je dis toujours, avant de me lancer, je regarde bien. Et sachez que chaque plateforme a sa particularité. D'autres sont plus risqués que d'autres. Alors, je suis venu aujourd'hui les amis pour vous parler de Timex Trading. Alors, Timex est une société spécialisée dans le Forex. Ils font aussi dans le trading... Euh des indices sportifs euh, et blabla bla, et blabla bla, et blabla bla. bref il disait qu'il faut dans le trading on va croire quoi vous voyez non en réalité ce qui nous intéresse c'est comment gagner maintenant ce que TimeX nous offre avant de vous présenter TimeX les amis permettez-moi d'attirer votre attention sachez que TimeX bien que fonctionnant un peu comme pétrompé a plus de risques pourquoi Parce que Timex nous donne 2,5% par jour. Peu importe le pacte que vous prenez, vous avez 2,5% par jour et ce, sur une période de 120 jours. C'est-à-dire 300% en 120 jours, les amis. C'est une très belle offre, mais sachez qu'elle est d'autant plus risquée. Donc, aussi bien qu'elle soit belle, elle est aussi risquée, malgré sa beauté, malgré euh, ses gains. Mais c'est risqué. Donc, les amis, avant de vous lancer, avant de vous lancer, prenez la peine de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Ce qui est bien avec un c'est que ça vient de lancer. Ça a lancé depuis euh, juin dernier, ou juillet, un truc comme ça. Donc, il est important de se lancer en connaissance de cause. Ne me suivez pas comme les moutons d'abord comme vous le savez vous le, vous le savez déjà dans chaque business je préviens toujours donc c'est pas parce que je fais que vous devez faire haut moi je suis entrepreneur et moi j'ai le goût du risque j'adore le risque j'ai le goût du risque et j'adore le bon risque hein. c'est pas les machines 200% 24 euros en un mois à la moi je suis pas dedans mais j'aime prendre le risque quand il est nécessaire timex vient de commencer c'est le moment, on ne vient pas dire que tromper Pé. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, il y a les gens qui prient que Pétrompé escambe. Il y a qui a dit que ça a scamé Jusqu'aujourd'hui, j'espère qu'ils ont encore bien honte parce que jusqu'aujourd'hui, Pétrompé nous paye toujours. Donc, les amis, tant que c'est encore au début, jetez-vous à l'eau. Pour ceux qui ont le goût du risque et n'investissez investi... que <rire> ce que vous êtes prêts à perdre. Pour ceux qui attendaient mon goût, voilà le goût et les données. Vous pouvez vous lancer dans Timex, mais avec ce que vous savez que vous pouvez perdre. La question qui revient toujours, madame, vous avez investi combien À Timex, j'ai investi pour les 100 000 pour tester. Mais d'ici là, comme vous savez, l'avantage, c'est qu'avec Timex, vous pouvez prendre différents packs. Maintenant, on va parler concrètement. Je vais vous présenter Timex. Donc, euh, on va passer à la pratique exactement. Comment ouvrir son compte Comment créditer son compte Comment acheter un pack un time mix. Donc ça, ce sont les différentes vidéos que vous allez découvrir à venir. Tout à l'heure, on s'est dit, euh, on va dans le mille, voilà. Allons dans le bain. Ok les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Timex, c'est une société qui fait dans le trading, le forex, arbitrage sportif et aussi le trading des crypto-monnaies. Donc voilà, avec je dirais quoi une équipe d'experts, de professionnels en trading, d'experts financiers. Euh, pour obtenir des résultats, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de 2,5% par jour. Alors, euh, comme vous le savez déjà, si vous ne le savez pas encore, le Bitcoin est actuellement la huitième euh, plus grande monnaie au monde. Donc... Euh, si vous, ne vous êtes, vous, si vous ne vous intéressez pas encore au Bitcoin, les amis, je vous invite à vous intéresser. Il y a quelques mois, je dirais le mois dernier, je vous disais que le Bitcoin va atteindre 20 000 On était encore à 14 000 un Bitcoin. Aujourd'hui, nous sommes à 23 000 un seul Bitcoin. Alors, combien vous aurez gagné en un mois, les amis? C'est incroyable d'investir dans le Bitcoin. Je ne sais pas ce que vous attendez pour nous rejoindre, mais vraiment, nous, on est déjà en avance. Hein? donc euh, voilà euh, comme je le disais euh, timex euh, est une société qui fait dans le trading euh, euh, que dirais-je d'autre voilà euh, désespère ouais donc euh, je vais aller un peu vite pour entrer dans le vif même euh, du sujet voilà donc euh, timex vous propose un bonus quotidien 2,5% par jour, voilà, 2,5% par jour, que vous recevez de lundi à vendredi, donc que vous recevez de mardi à samedi, pourquoi, parce que Timex travaille de lundi à vendredi, alors les gains de lundi vous sont reversés le mardi. Les gains de vendredi vous sont reversés le samedi, raison pour laquelle vous remarquerez que le lundi, vous semblez ne pas voir votre compte euh, avec du bonus alors que en réalité c'est parce que la journée de lundi n'est pas encore finie. Timex ne travaille pas le samedi et le dimanche. Raison pour laquelle vous recevez les, les paiements de mardi à samedi pour les travaux effectués de lundi à vendredi. J'espère qu'on s'est bien compris. Mais les amis, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, comme dans d'autres plateformes aussi, Timex propose du parrainage qui n'est pas obligatoire, comme vous le savez déjà. Avec Timex, vous avez 10% de bonus de parrainage sur les fioles de niveau 1, c'est-à-dire vos fioles directs. Maintenant, euh, Timex étant sur ces autres niveaux, euh, donc... Euh, du, bon, du niveau 1 au niveau 5 c'est à dire vous avez la possibilité de gagner derrière les parrainages aussi de vos fioles c'est à dire quoi euh, le fiole de votre fiole donc votre indirect numéro 1 vous avez 5% ainsi de suite jusqu'à euh, jusqu'au niveau 5 où vous avez euh, 1% donc en réalité au total Timex vous donne 21% de bonus de parrainage c'est très merveilleux c'est très merveilleux c'est pas rien c'est pas rien voilà maintenant les différents packs d'investissement à TimeX donc les packs vont de 25 dollars là vous allez voir 3000 dollars mais en réalité quand vous allez vous connecter sur la plateforme c'est un peu plus que ça les investissements vont je crois jusqu'à 10 000 dollars hein? parce que après 3000 dollars il y a 5000 dollars en plus il y a 10 000 dollars donc il y a plusieurs packs disponibles à, au niveau de TimeX aussi, les amis, la particularité de Timex encore ici, c'est quoi C'est que lorsque vous achetez un pack, hein? lorsque vous achetez un pack, vous n'avez pas obligation de créer plusieurs comptes. Hein? Par exemple, vous n'êtes pas, pas obligé de créer 10 comptes pour acheter euh, des packs différents. Donc, avec Timex, pour un seul compte, vous avez la possibilité d'activer tous les packs. Ça signifie quoi Il n'y a pas d'upgrade. Chaque pack est indépendant de l'autre, ce qui fait que chaque contrat est égal à un pack. Donc, chacun est indépendant d'un autre. Si vous, payez, vous prenez par exemple 25 ben, dollars maintenant et que peut-être la semaine prochaine vous avez l'argent, vous voulez prendre 100 dollars, il n'y a pas un upgrade de 100 à 25. Par contre, vous pouvez utiliser les gains que vous avez dans votre back-office pour acheter un nouveau pack et à ne compléter que euh, le. La différence vous voyez donc c'est ça qui est très intéressant vous pouvez décider même d'aller tous les packs verser de la ck de la salle à 3000 dollars jusqu'à 10 mille dollars chacun a son jour de fin maintenant ce qui est encore plus intéressant avec pétro avec euh, pétrole oh là, là ouf. ce qui est encore plus intéressant avec timex, les avis c'est les retraits les retraits au niveau des timex sont de laissez moi vous euh, vous mettre quand même euh, voilà, euh, je vous donne le prix en direct. Mmh. Voilà. Donc, euh, ça, là, c'est pour juste vous mettre les gains, l'équivalent en fait, en CFA, combien ça peut donner pour ceux qui, bien entendu, qui n'ont pas encore les bitcoins, qui sont nouveaux dans le monde des bitcoins et qui veulent acheter les bitcoins chez moi, donc chez Afri Exchanger Cameroun. Mon entreprise change crypto-monnaie, dont je suis revendeuse agréée. Donc, pour ceux qui veulent acheter de la monnaie en entreprise de façon fiable, vous n'avez qu'à regarder ces montants-ci. Laissez-moi vous dire que vous trouverez plusieurs tableaux avec des prix. Wow! <rire> oui, mais voilà, ça ce sont mes prix qui vous sont appliqués lorsque vous achetez la monnaie chez afri Cameroun, donc chez moi. Voilà. Donc, on revient au vif du sujet, c'était juste pour que vous ayez une estimation des coûts et des gains en CFA par rapport au taux appliqué à Free, par Free Exchanger Cameroun. Euh, oups. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, ça, c'est les différents gains. Vous choisissez celui qui s'est à votre poche. Et sachez que plus gros vous investissez, plus gros vous gagnez. Hein? Donc, maintenant, Pétrompé a aussi un plan 1. Ouais, Pétrompé, laisse-moi aussi non, parler des Timex un peu. Oh, bref, <rire> je m'excuse. Timex a aussi euh, Timex a aussi euh, comment dirais-je un plan euh, de, de, de récompense des leaders. Sachez que les récompenses, c'est pour les leaders, ceux qui travaillent, hein, comme moi. Il faut travailler. Donc il y a un plan de récompense. C'est ça qui nous encourage même à faire du parrainage pour avoir les points pour pouvoir gagner ces merveilleux lots. Hum? Voilà. Donc euh, le petit lot euh, chez Timex c'est or voilà c'est le le badge voilà la médaille d'or c'est l'or et il vaut vous gagnez 300 dollars vous gagnez 300 dollars pour cela euh, ruby avec 500 pour gagner 500 dollars donc les différents euh, les différentes récompenses les différents niveaux de récompenses en suivent et chacun a des gains euh, plus intéressants plus vous avancez, plus c'est intéressant. Donc voilà les amis, j'espère qu'on sera tous des présidents. On aura tous la médaille président à Timex pour gagner 70 000 dollars. Mais c'est si ou hey, hey, hey. ouais, merde, ça c'est une marine de convertir à CFA. quelqu'un peut faire la vécu. <wh choosing> mais les amis, la liberté financière c'est sur Internet. Je sais pas ce que tu attends pour investir, mais... Euh— Mieux vaut tard que jamais. Si tu attends, c'est parce que tu attends pour te décider. Mais le bitcoin est en train de grandir. Investir. Et même si ça ferme, je ne dis pas que ta MX va fermer, ça vient d'ouvrir. Je dis, même si vous êtes dans des opportunités qui peuvent fermer un jour ou l'autre, raison pour laquelle on dit ne met pas tous ces œufs dans le même panier, essayez de vous diversifier, de mettre un peu de partout. Quand un ferme, ça ne fait pas trop mal au cœur, l'autre va payer. Donc c'est un peu ça. Et faites. Quelque chose avec vos investissements. N'allez pas dans les boîtes de nuit dépenser l'argent parce que oh, l'argent coule sur internet. Réalisez. Tant que vous êtes jeune. Faites comme moi. J'ai envie de prendre la requête à 40 ans. Et me couche, je dors et mange. Je nourris mes enfants. Et là maintenant, il peut faire la fête. Et puis, voilà. Donc les amis, investissez. Oh, il y a un beurre. Il y a un peu de 250 mille dollars. Ouais. Les amis, vous avez vu. Et... Bon, j'espère que chacun s'est décidé à rejoindre une opportunité. Timex, vous ouvre les portes aujourd'hui. Ils viennent de commencer, donc ils en ont encore un peu pour longtemps. On en a pour 2021, tout 2021, les amis. Investissez, lancez-vous. N'oubliez pas la règle d'or. Investissez que ce que vous êtes prêt à accepter de perdre. Hmm? D'accord Donc euh, voilà. J'espère que cette mini-présentation vous aura aidé pour ce qui est de Timex. Maintenant, les amis, on va faire, on se retrouve dans une autre vidéo où je vais vous montrer comment faire son inscription, comment acheter son pack. Donc, j'espère que la vidéo vous a, vous avez aimé la vidéo. Donc, euh, et qui, pourquoi les gens aiment m'appeler comme ça et... Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. On va se dire à très bientôt pour euh, la suite euh, de cette série des vidéos. Ça se trouve un peu de partout. Donc, euh, merci. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus manquer les autres opportunités. Cliquez surtout sur la cloche de notification. Voilà. Likez. Partagez. Je dis bien partagez. Partagez. Ne soyez pas chiche. Si moi, je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai partagé avec vous, partagé avec vos proches, partagé avec vos amis, partagé avec les inconnus sur Internet. Ça peut sauver une vie. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.